Elle a mon cœur, c'est celle que j'attendais. Au pays des rêves, elle entre mes pensées. Notre histoire d'amour, pour elle je me battrai. Oh mon Dieu, donne-moi la grâce de la garder. Car pour elle, je suis prêt à tout donner. Je remercie le ciel car je t'ai trouvé. J'ai trouvé ma number one. Ma number one. J'ai trouvé ma number one. Après toutes ces larmes versées, j'ai trouvé ma number one. Ma number one. J'ai trouvé ma number one. Après toutes ces larmes versées.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 après toutes ces larmes versées Back with him